Et ensuite, Diane à la page 9. Euh, euh, mais. Mais où est la page 9? Et papa! Euh, J'ai beaucoup de te voir ah! Pourquoi tu as des extraterrestres sur ton écran? Oh, C'est quoi ces gros yeux? Papa! Euh, euh, Pépine, calme-toi, calme-toi! Ce n'est pas un extraterrestre! C'est un fruit! Un fruit extraterrestre <rire> Non, juste un fruit. On appelle ça aqué. Hmm. Pourquoi ce fruit a-t-il des grands yeux noirs, papa? Hum, hum, hum? <rire> ce sont les graines de l'aqué. Mais il ne faut pas les manger, hein, car elles sont dangereuses pour la santé. Oh, dangereux! Comme les extraterrestres! Oui! <rire> On mange seulement la chair jaune, qui a un goût comparable à celui d'un œuf brouillé, tiens. Hmm. <rire> oh, regarde. On dirait un cerveau d'extraterrestre! Oh, oh, mais non, je voulais justement te faire rire un petit peu parce qu'on compare souvent la quai à des cerveaux miniatures! Hum, un cerveau miniature d'extraterrestre! C'est un fruit, Pépine! Oh, allons, quelle imagination! Je en vais enfin finir mes devoirs! J'ai beaucoup moins géperin! Hein? Oh, oh, la page 9! Heureusement que Pépine n'a pas trouvé ce document. Tian, le secret tient toujours.